Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, miser sur des joueurs, sur des jeunes, bon, euh, sur le papier, euh, ok, mais euh, quand tu quand es une équipe de Ligue 1 et que tu mises sur tes jeunes, tu fais donc le pari que d'ici les deux ans, tes joueurs seront donc euh, à un niveau financier intéressant et donc qu'ils vont partir. Donc pour construire, et, et c'est là que ça rentre en contradiction, Claude Puel veut construire un groupe dans la durée, mais quand tu mises sur tes jeunes, L'objectif derrière c'est quand même de pouvoir les, re, les, les, les envoyer ailleurs, il y a quand même un souci. Ouais, je, y a Thomas qui veut la parole, <coughs> vas-y Je lève le doigt, Mais... je lève le doigt. Thomas. J'ai remarqué que des moments quand je demande la parole vous ne me voyez pas, enfin tu ne me vois pas Flavien, donc là j'ai sorti un mmh. petit peu les, les, les accessoires. <rire> euh... Bah alors je voudrais quand même avoir un mot vas sur... Vas-y, vas-y, lâche un mot sur, sur toi, parce que quand tu fais toi quand, plaisir... Bah oui, quand, quand, tu, quand, quand tu nous dis les joueurs stéphanois, sont-ils retombés dans leur travers bah Bien évidemment que oui, c'est ce qu'on vient de voir, mais puis elle aussi. C'est-à-dire que, de nouveau, Puel, on ne comprend plus rien à ses compositions. Ah, euh, ben voilà. euh, quelle catastrophe euh, Là, le, le, le dernier match, c'était juste face à Lens et qui remet KMP, sans doute, pour lui faire plaisir de, de, de sa carrière euh, ouais. euh, chez les 100 ailleurs. C'est complètement incompréhensible. Il, il change la ça défense. Fait, il... Ça fait voilà. 18 mois que ce type est à l'ASS. Il arrive bientôt, il est à mi-parcours, un contrat de 3 ans. On ne comprend toujours rien à, à, au projet qu'il veut mettre en place, il y a de grandes intentions, de... Mais, mais dans les fesses, ça ne se voit pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul.